Salut gang, c'est Widman contraint avec vous. 38e jour de croissance avec Vermibec et Vipar Spectra. On a présentement le modèle xs 1000 On est dans une petite tente. Deux pieds par deux pieds. Environ le 60 cm par 60 cm. Et on a fait le ménage. On est rendu avec quatre plantes, quatre plantes que je connais très bien. On a deux triple burgers de Skunk House génétique. gracieuseté de Zuzucana. Merci Zuzou. Et les deux plantes en avant, deux Mendochino Animal Cookie. Écoutez, j'ai euh, fait des boutures. Eh oui. Et euh, merci encore à Vermibec pour son engrais de verre de terre qu'on a utilisé. Écoutez... Je regarde avec vous, les plantes sont parfaites. Parfaites. Aucune feuille montre un signe de déficience. Je pense que ma lumière était trop forte. Les plantes m'ont laissé savoir de leur façon, à leur façon. Que la lumière était trop forte pour eux j'ai vraiment mis la lumière à son minimum j'ai jamais donné de nutriments à ces plantes là depuis leur existence j'ai toujours mis 80% de terre et 20% de vermibec j'ai toujours mis l'eau entre 6 et 6.5 de pH la plante elle est vraiment parfaite. Vraiment, je vous le dis là. La lumière était trop forte. Ça donnait un signe à mes plantes. Écoutez, j'ai fait aucun changement. J'ai donné de l'eau. J'ai changé la. Je la, l'ai mis, ouais, mis à son minimum. Je l'ai mis à son minimum. J'ai rien rien rien mis. Fait que on attend pour les clones. Euh, les clones, c'est très, très, très simple. À gauche, des triple burgers. À droite, des Mendochino Animal Cookie. Donc, je vais les réasperger là, aujourd'hui, un petit peu. Oh oh, oh, oh, oh, yeah! That's it, baby! Hey, man, c'est agressif. Agressif. Très, très, très violent. Oh, on a rien. Débile, hein? Comment ça peut être d'un à l'autre? Il il a de la jam Oh, deux ici. Hey, mais L'autre était vraiment agressif. Hein? Vraiment, là. Waouh! Débile, lui, comment il est fort. il y en a qui ont même pas pogné. Débile. Ah, triple burger, là. Vraiment, vraiment facile avec ce phénotype-là de faire des clones. Vraiment, là. Euh, très, très facile. Ah, tu juste ça. Donc euh, C'est agressif. Ça c'est le même encore, j'en viens pas comment ils sont grosses qui belles. Alright, on va se croiser les doigts pour le Mendo Chino Animal Cookie. La raison pour on se croise les doigts. Euh, beaucoup, beaucoup plus difficile à faire des clones avec le Mendo. Chino... Animal... Cookie... C'est beaucoup... Plus dur... Beaucoup plus dur de. <rire> de faire des clones. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup. Plus... Oh oh! Yeah! Yes sir! Yes sir! On est sauvé! Celle-là là, ici elle a l'air vraiment hot là. Même pas! Ah oui! Et voilà, t'es bien en santé! Hein, quand on voit là que la bouture là. Elle... Elle a l'air vraiment vivante là. C'est bon. signe C'est incroyable comment il y a beaucoup plus de difficultés là. Oh oh, on a un autre, c'est bon. Je l'aime beaucoup, beaucoup, là, cette plante-là. Là. Le Mendochino Animal Cookie. Là. Oh, celui-là. Ça n'a pas bien été. Donc, on est sauvé. J'en ai déjà quelques-uns. Déjà. Et voilà, un troisième. Vraiment, il a bien pris celui-là. Là. Donc, je suis vraiment, vraiment content. Euh, donc, écoutez. Il va falloir que je prenne une décision. Est-ce que je tourne ces fleurs-là en floraison dans cette petite tente-là? Je pense pas. Je pense pas. Est-ce que vous voudriez voir? De toute façon, en pensant ça avec vous, et en faisant cette vidéo, je réalise que les deux plantes d'en avant finissent de fleurir après 55 jours. Les deux plantes d'en arrière après 70 jours. Euh, je pense qu'on va fleurir une des deux variétés. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on fait fleurir les deux triple burger sous la Vipar Spectra XS1000 ou on fait tourner en floraison les deux Mendo Chino Animal Cookie de Ripper Seed, toujours sous la XS1000 de Vipar Spectra. On va euh, transplanter. Deux de ces plantes dans des 5 gallons. Toujours avec la formule, avec Vermibec. 20% de Vermibec. Ça va être carrément, là, ce sac-là au complet. Qui va être utilisé. Un sac de 3 litres. Qui va être utilisé. On va mélanger ça, là, avec de la terre, Promix HP et la plante. Donc, euh, j'ai parlé avec le propriétaire de Vermibec. Et puis, il m'a dit... On va rajouter un ingrédient. Un ingrédient pour la floraison. Donc, un produit qui vient de Vermibec. On va en parler là, très bientôt dans les prochaines semaines. J'attends vraiment votre réponse. Est-ce qu'on tourne en floraison sous la XS1000 XS de Vipar Spectra? Les deux Mendo Chinois de Malkuki ou les deux Triple Burger? Donc, j'attends votre réponse dans les commentaires. Merci beaucoup, beaucoup à Vipar Spectra. Et merci beaucoup, beaucoup à Vermibec. Vraiment très, très satisfait de son produit. Mes plants sont en pleine santé. 20-80. 20%, 80. 20 de Vermibec, 80% de terre. J'attends votre réponse, Triple Burger ou Mendochino Animal Cookie. Ciao, ciao!